Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 21 novembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Il y a un gros changement, un gros gros changement. Il y a, bon, on commence la semaine, après, bon, vite fait, hein, je vous expliquerai que le soleil va changer de signe, à quel moment, je vous expliquerai, mais ça je vais le garder pour la deuxième partie, pourquoi chaque année le soleil change de signe à hein, une date différente Parce qu'on me dit, voilà, souvent je suis né telle date, telle date, mais où est-ce que je suis en fait ben, Ça change tous les ans, il faut que je vous raconte pourquoi. Et puis je vous parlerai de la subtilité qui existe entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, parce que je reçois des commentaires sur le truc, je vous en parler vite fait, je vous ferai ça à la fin. Allez, on démarre l'horoscope. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Le soleil démarre cette semaine, hein, donc lundi, à 29 degrés du signe du scorpion. Donc, il se réalise, il, lundi, excellente journée pour mes signes d'eau, lundi. Pourquoi Parce que le soleil est à la fin du signe du scorpion et il forme un parfait Trigone, on appelle ça, c'est un angle de 120 degrés qui le relie à qui à Jupiter, planète de la chance qui est actuellement dans un autre signe d'eau. Jupiter est en poisson, à 29 degrés du poisson précisément. Donc il y a dans le ciel un aspect de soutien. Trigone, 120 degrés, les planètes se protègent, s'associent, se combinent pour apporter ce qu'il y a de meilleur. Or, le Soleil et Jupiter sont les plus beaux indices possibles lorsqu'on veut y voir clair dans quelque chose et aborder les situations en présence en voyant le bon côté. Donc, jusqu'à lundi, en fait, en fait jusqu'à mardi 8h22 du matin, jusqu'à mardi 8h22 du matin, hein, voilà, qui sont les super, super, super gâtés Ce sont Messingdo et pas que excellent pour mes scorpions, la bonne blague, c'est votre anniversaire en ce moment, troisième des décan. et puis excellent pour mes poissons, pareil, parce que si Jupiter est chez vous, Soleil en soutien. les deux se protègent, c'est ça qui est formidable, c'est deux piliers qui s'auto-alimentent, qui s'auto-nourrissent, Soleil et Jupiter, c'est super, ça rime. Donc, extra pour mes signes d'eau, je vous ai dit, jusqu'à mardi, 8h22, en temps sidéral, c'est-à-dire 9h20 à peu près chez nous, ici en métropole, donc top, top, top, pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, et quand on est dans le jeu d'un aspect ou de l'autre, également pour mes signes de terre, mais avec des degrés différents. Dans tous les cas, bon pour mes vierges grâce au soleil, bon pour mes capricornes grâce au soleil, peut-être moins pour les taureaux grâce au soleil, mais en revanche, grâce à Jupiter, excellent pour mes poissons, ça on l'a vu, pour mes cancers et mes scorpions, mais aussi pour mes taureaux pour le coup, j'en ai pas parlé la semaine dernière, il n'y a pas d'aspect super, et également pour mes capricornes. Donc vous cinq, avec un jeu... De chacun son tour, vous êtes les gâtés jusqu'à mardi matin. Mais pas que. À partir de mardi matin, ça change. Là, la, ch là, là, là, là, là. la donne est modifiée en profondeur. Pourquoi Parce que le soleil quitte le scorpion pour entrer, pour entrer en sagittaire. <rire> et J'en rigole tout seul parce que j'aime bien les énergies du sagittaire. Quand elles sont positives, bien évidemment. Intensément, hein. j'ai des petits commentaires qui me disent « Ouais, moi je connais un sagittaire, euh, il, il rouspète tout le temps, il est jamais content. » Il y a de tout il y a de tout, tout existe. On dit que globalement les Sagittaires ont cette énergie positive, mais j'avais entendu un truc qui m'avait fait sourire c'est comme les poissons volants, les Sagittaires qui, existent, qui, qui rigolent pas, qui ne sont pas positifs, il y en a, mais ils ne représentent pas la majorité du genre. <rire> Donc bref, Soleil rentre en Sagittaire. Désolé pour ce mot, il m'a fait plaisir en tout cas. Le Soleil rentre en Sagittaire, on l'a vu mardi 22 novembre à 9h20 à peu près chez nous en métropole. Et il est accompagné de deux planètes en fait, qui l'ont précédé, qui sont Mercure et Vénus. Mercure, la communication en Sagittaire. Vénus, le mode affectif, le charme, la douceur, la souplesse, le savoir-faire humain, relationnel, l'affection, toutes les bonnes énergies en Sagittaire. Et le Soleil vient rejoindre, vient rejoindre les deux premiers pour former un trio éminemment sympathique. Pour qui Pour mes signes de feu. Alors ah, là, vous êtes parti, mes signes de feu, euh, Jupiter, euh, le Soleil va rester en Sagittaire jusqu'au, euh, je l'ai noté, euh, jusqu'au euh, 21 décembre à 21h49 en temps sidéral, donc ça laisse un mois. Donc, excellent pour mes signes de feu, j'y reviens. Topissime pour mes Sagittaires, on a à la fois la vision d'ensemble, la lucidité, mais en même temps la goutte d'huile incarnée par Mercure pour trouver le mot juste sans qu'il soit nécessaire de monter en volume. Également la présence de Vénus le charme pour, bien évidemment chez vous, vous êtes les premiers servis, mes sagittaires, mais également pour mes signes de feu, excellent sur ces trois points-là, également pour mes béliers et pour mes lions, hein, mais gagnant-gagnant, là, ça arrive, c'est votre tour, ça tourne, hein. on passe par les quatre éléments à chaque fois, tous les quatre mois, ça revient, donc top pour mes béliers, mes Sagittaires et mes lions, et pas que que il y a les deux signes d'air qui sont en amont en aval à 60 degrés qui sont mes balances et mes versos. Verseau, Saturne s'éloigne doucement, vous allez souffler de plus en plus, et les planètes en soutien commencent à arriver les unes après les autres. Donc très très bon pour tout le reste de la semaine, pour Bélier, Lion, Sagittaire, verso, hein, on l'a vu, et Balance. Mes petits gémeaux. Tout ça se passe en face de chez vous, vous avez, vous, le passage de Mars, Mars, <rire> l'action, l'énergie qui est là et qui sera là encore jusqu'en mars 2023. Donc économisez vos forces. Ce que je retiens en ce moment, mes Gémeaux, c'est de ne pas trop tirer sur la machine, pas trop tirer sur la corde, ne pas arriver à l'épuisement. Quand on a Mars au-dessus de sa tête, c'est formidable comme énergie pour changer, bouger, réactiver, métamorphoser, transformer, faire évoluer, avancer, apporter de la nouveauté. C'est formidable Mars. Mars, c'est l'action. Je suis très féru de Mars de l'action. Mais quand il est là, persistant, parfois on n'a pas les signaux d'alerte et de fatigue et on tire sur la machine jusqu'à l'épuisement. Donc je vous mets un peu en garde de ça. Attention à pas trop tirer sur la machine. Également, Mars qui est en gémeaux persistant, nous fatigue un peu nous les vierges, fatigue un peu les poissons, fatigue parfois un petit peu les sagittaires aussi, même si les sagittaires, vous avez bien compris qu'en ce moment vous avez la pêche parce que les planètes, très globalement, dans leur immense majorité, vous veulent du bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre On l'a vu, regardons maintenant les planètes plus lentes. Je vais me réattarder un petit peu pour mes signes d'eau parce qu'il est possible que vous vous disiez bah, « à partir de mardi, il n'y a plus rien pour nous <rire> ». Eh bien non, eh bien si. <rire> eh bien si, il y a pour vous pour d'eau, toujours la présence de Jupiter qui repart en marche directe à partir du mercredi 23 à 23h03, plus 51 minutes, vous faites le calcul à minuit, quoi. Hein. Dans, la, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24, Jupiter qui était en poisson rétrograde, stabilise et vu de la Terre, reprend ce qu'on appelle sa marche directe jusqu'au 20 décembre. Donc, tout ce qui est signe d'eau, encore une fois, jusqu'au 20 décembre, gardez à l'esprit qu'en toile de fond, vous avez cette protection jupitérienne qui est euh, parmi les plus beaux indices pour voir le bon côté positif, être dans les clous, optimiser, trouver des solutions, arrondir les angles, euh, toutes ces belles énergies qui jouent sur notre optimisme, notre morale et qui accentuent notre capacité de par un été d'esprit positif à trouver des solutions à, à peu près tout ce qui se présente. À peu près. Après, on est toujours tributaire du contrôle individuel dans lequel on évolue. C'est du bon sens. Parfois, on, je reçois des petits commentaires, je suis dans les commentaires aujourd'hui, qui me disent oui, mais vous dites du bien de mes poissons, mais et puis vous les appelez mes poissons, mais moi j'adore dire mes poissons. Mais parce que 99% d'entre vous apprécient, hein, je parle de choses un peu euh, qui nous relient tout bête, hein, tout simple. Et euh, donc c'est bon, mais on est tributaire du contexte de fond. Ça qu'il faut garder à l'esprit. Bref, Jupiter protège jusqu'au 20 décembre mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Voilà ce qu'il faut retenir de cette influence de Jupiter qui globalement euh, est dans une position au dernier degré, certes, mais il influence quand même de façon très puissante, surtout qu'il est très heureux en poissons, et surtout qu'en reprenant sa marche directe. Il reprend de la dynamique, il reprend de l'énergie positive, il est encore plus efficace, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre Il faut que j'oublie personne. J'ai toujours Saturne en verso. Saturne qui, effectivement, me fatigue, mes deuxièmes décans scorpion, me fatigue, mes deuxièmes décans taureau, me fatigue, mes deuxièmes décans verso, me fatigue, mes deuxièmes décans lion. Mais il poursuit son rythme. Là, il est déjà à 19 ⁇ degrés du signe du verso, donc il va s'éloigner, il va aller voir les troisièmes décans, et puis le deuxième décans, vous allez souffler dans très peu de temps. Là, il avance, il avance, il avance, il s'éloigne. J'ai toujours Uranus, rétrograde, lui, en milieu du taureau, même punition. Ça dynamise énormément, donc mes deuxièmes décans pour l'anecdote, taureau, vierge, capricorne, poisson et cancer. Mais comme il est rétrograde, il est un peu ralenti, mais il est toujours, toujours là en toile de fond. Les transformations, les mutations, les évolutions qui sont un peu en latence, sont pas perdues. Il faut juste attendre que les choses se synchronisent et savoir démarrer sur un bon rythme. J'ai Neptune, qui est toujours fin poisson aussi. Celui-ci, c'est le, le maître de l'inspiration, de l'intuition. Il vous dynamise, mais il est tellement lent, je ne vais pas en parler toutes les semaines disons qu'en ce moment avec Jupiter dans la même proximité les inspirations, les ressentis, les intuitions sont beaucoup plus fines et Jupiter apporte cette petite rondeur supplémentaire pour mes signes d'eau encore une fois vous voyez que vous êtes loin d'être abandonné par les planètes Jupiter-Neptune c'est magnifique, tous les deux sont très puissants en poisson ils apportent intuition, optimisme, voir le bon côté toutes les bonnes énergies qu'on aime tout simplement voilà et puis Pluton toujours à 26 du Capricorne en marche directe on va faire avec hein, ceux qui en bénéficient plein pot, en fait. Il hein, faut être lucide aussi, il y a quatre gagnants, quatre et demi, on va dire. Le, les inspirations plutoniennes de transformation, pour le coup, en bel aspect, c'est positif. Qui sont les gagnants Troisième décan capricorne, troisième décan poisson, 3e décan vierge, troisième décan scorpion. Pas de souci de ce côté-là. Mes troisièmes décan cancer, mes troisièmes décan capricorne, mes 3e décan bélier, mes troisièmes décan balance. C'est bientôt fini, ou du moins, vous allez avoir une pause de plusieurs mois qui va vous permettre de souffler. Voilà, c'était l'idée. Je voudrais terminer sur euh, deux choses. Le, le un, vous raconter pourquoi, pourquoi j'ai autant de demandes sur de quel signe, à quel signe est-ce que j'appartiens Est-ce que j'appartiens au premier, deuxième, troisième décan Est-ce que je suis en bordure d'un signe ou en début d'un autre, à la fin du premier ou pas Premier point, première constatation, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui, qui s'appelle « Né entre deux signes ». Elle est vieille maintenant, mais vous pouvez la retrouver, je l'ai détaillée, vraiment, en substance. Mais il n'y a pas de frontière dans l'espace, donc lorsqu'on est né entre deux signes, le mécanisme de l'astrologie est saisonnier. Donc entre deux signes, comme il n'y a pas de frontière dans l'espace, on prend la double couleur. Qu'on soit d'un signe ou un autre, j'ai coutume de dire, imaginons que vous et moi soyons nés à la frontière, je sais pas moi, franco-italienne, qu'importe de quel côté de la frontière on va naître, la proximité entre les deux va très certainement nous inviter à maîtriser les deux langues. Le côté frontalier joue. C'est pareil pour les planètes. Quand on a une planète entre deux signes, ça joue sur les deux tableaux. Donc ça augmente le potentiel, mais parfois c'est un petit peu plus complexe de définir ses véritables talents, parce que les pulsions sont contradictoires parfois, mais dans tous les cas, le but c'est de réunir les talents premier point. Deuxième point pour l'anecdote, je sais ce que je vous racontais tout à l'heure, cette année le Soleil donc passe le, le, du Scorpion, quitte le Scorpion, rentre dans le Sagittaire le 22 novembre à 8h22 en temps sidéral, on va rajouter une heure et pour l'anecdote, en 2001 il était passé le 22 novembre aussi mais à 2h35 du matin, vous voyez un petit décalage du calendrier. Alors. Et puis en 2020 je suis allé faire la recherche, le Soleil avait quitté le Scorpion pour rentrer en Sagittaire le 21 novembre et non pas le 22, à 21h41 en temps donc ce que je vais vous mettre en tête en fait, c'est qu'il y a un petit décalage qui est issu de notre calendrier. En fait, le, le, la mécanique structurelle, le petit décalage, il est lié à notre calendrier. On fonctionne sur 365 jours un quart et en gros il faut bien rattraper ce quart de journée pour tous les 4 ans pour reprendre le degré complet. Donc il est chaque année c'est différent, à chaque fois qu'on est entre deux signes, il faut que je fasse le calcul en manuel ou il y a des sites maintenant super gratuits où vous pouvez le faire et vous aurez l'info technique mais gardez toujours à l'esprit que quand on est entre deux signes on, a, on bénéficie des deux couleurs en fonction de plein d'autres paramètres mais globalement on est un mélange. Voilà, c'est ça l'idée de ce que je voulais vous raconter et enfin je terminerai sur une autre question qui, qui revient de temps en temps euh, c'est qu'est-ce que c'est que l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale Alors, je fonctionne sur l'astrologie tropicale pourquoi Parce que la mécanique qui me paraît en bonne vierge emprunte du bon sens et sur laquelle je m'appuie depuis 40 ans et avant moi, depuis 4000 ans tous ceux qui sont nés en Occident travaillent sur cette base là où est apparue l'astrologie chez nous on regarde ce qui nous arrive à nous sur Terre, l'astrologie sidérale part du principe que on est sur un système héliocentrique soleil au centre et tout tourne autour, ce qui est une réalité mécanique indiscutable, mais si on regarde les mouvements planétaires à partir du soleil, on va les avoir dans tous les sens donc faire des paramétrages, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de suffisamment érudit dans le domaine, qui puisse me démontrer le fonctionnement de l'astrologie sidérale, parce que personne n'a fait d'études sur le sujet depuis 4000 ans. Donc bien malin celui qui pourra me démontrer que l'astrologie sidérale fonctionne en fonction de paramètres qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a aucune grille de lecture pour ça. Voilà. En revanche, l'astrologie tropicale, c'est très simple. On est sur Terre, ce qu'on pratique, et on regarde les influences qui exercent sur nous. Hein si on était sur Vénus, on regarderait les influences qui nous viennent des autres planètes, hein, parce qu'on serait sur Vénus, mais on est sur Terre. Donc l'astrologie tropicale, c'est ça. Première remarque. Hein donc oublions le sidéral, fonctionnant sur le tropical, c'est notre base. Il est tropique, on est sur Terre, on soit les influences. Première observation. Deuxième observation, je reçois également des, des questions sur... Euh, ceux qui sont nés dans l'hémisphère sud. Et là, je dois bien avouer que ce n'est pas mon domaine de compétences, parce que les saisons sont différentes, mon rythme, c'est fonctionnement saisonnier, et là, j'ai aucune visibilité là-dessus. Si quelqu'un a fait des études poussées sur le sujet, je suis intéressé. Hein. Mais effectivement, quand c'est l'hiver chez nous, souvent c'est l'été de l'autre côté, donc on peut imaginer que le, mon, mon système de fonctionnement euh, qui est le nôtre depuis encore une fois très très longtemps, a des variables qui interviennent dans l'équation, que nous ne maîtrisons pas, et c'est peut-être pour ça, peut-être pour ça qu'il y a des astrologies indiennes, qu'il y a des astrologies chinoises, qu'il y a des astrologies différentes, qui intègrent ce paramétrage différent. Voilà, mystère et boule de gomme, on ne peut accompagner les autres, pas au-delà de là où on est soi-même, et puis voilà, restons sur nos bases de ce qu'on connaît, et puis toutes ces questions sont hyper intéressantes, mais parfois on n'a pas les réponses. C'est tout bête. Merci pour vos lives, vos abonnements, vos gentils commentaires, vos gentils messages, et toutes les bonnes énergies qu'on on échange ensemble. Merci.